Bonjour à tous, c'est Spirit. j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo euh, sur Survival Modcraft euh, Donc euh, voilà euh, Donc aujourd'hui on se retrouve euh, pour faire des portails Ou des portaux, je ne sais plus, portail, je crois Ouais ça, ça doit être ça Des portails de téléportation Donc euh, bon bah voilà Donc euh... Hop. Alors pour ce portail euh, il vous faudra des téléporteurs qui se craft euh, comme ça, voilà, et euh, des teleporter frame, qui se craft comme ça, voilà, et il en faut 9, donc c'est parfait, ça en donne 9, tout juste, euh, oui, alors ça se craft avec des basic control circuit, enfin, euh, parce que l'extrême circuit, voilà, ça me pète les boules, et des steel casing qui se craft comme ça, bon, ça on connaît, et puis, euh voilà et puis un téléportation de corps donc ça il coûte euh, la peau du cul mais voilà d'ailleurs il faudrait que j'en fasse un deuxième pour faire le petit truc pour me tp à ma base bon bref donc voilà toi même t'as compris euh, donc pour faire des téléporteurs frame c'est très simple il vous faut de la glostoning got je mets mon compresseur d'accord bon ça va il te faut une glowstone. Et... Euh, euh, C'est comment ça s'appelle Attends, je crois que je dois, je dois en avoir là. là. Je, je m'en souviens de la tête que ça. A. Ou alors, il y en a encore là. Ah oui, il y en a là. Il en refaut encore deux. C'est juste ce qu'il faut. Nickel. Alors, là, pour ce faire, il vous faut donc... ce même compresseur. Ah mais non, mais c'est bon en fait. Ok. Easy peasy, bitch. Ok, alors là, donc, osmium compresseur, tu fais ça. Bon, il faut de l'osmium, mais... Euh, hop. Voilà. J'en mets juste un. Et... C'est cool. Voilà, c'est cool. Clairement. Hop. Clairement, bon, Voilà. Oui, désolé, bon voilà, ça me parle chez moi. Euh, ok, c'est cool. Glowstone. Et eh bah, ben, où c'est Je n'ai rien vu. C'est où C'est où Hop Non, c'est pas là, c'est là, voilà. Alors, oui. Donc, il en faut 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est cool. Hop Alors, je te les mets là. Alors, bon, voilà, le craft a été très très rapide. Voilà. Alors, téléporteur. Euh, le téléporteur, je sais pas où c'est qu'on va te le mettre. Au pire, ça va être la salle au portail, là. Quoique. Non, je pense qu'on va te le faire, là. Regarde, t'arriveras là. Hop. Hop, hop. Voilà, c'est parfait. Regarde, tu mets ça, là, comme ça. Et ensuite, tu fais ça, ça, ça. Ça en plus, c'est éclair donc c'est parfait. Hop, tu fais ça là, et donc après, tu as juste à te prendre des petits tuyaux euh, qui sont là. Voilà, tu as de l'énergie donc tu creuses un petit coup. Bon, bah, moi, vous me connaissez. Hein. Hop, on va descendre en dessous. Hop, voilà. Ah là parfait euh, hop. euh il te faut juste non je suis bête moi faut que j'en ce bloc là ce bloc là ce bloc là hop voilà parfait et donc là après tu lui mets un petit code donc web euh, ouais, public là tu vas lui mettre un code genre je sais pas moi mmh, on va mettre euh, 1 2 3 4 voilà fais ok no link et en private non en public voilà donc là parfait et donc normalement il te faut aussi ça comme téléporteur donc euh, portable téléporteur non on va mettre la base euh, ouais on va faire une base euh, donc ouais qui est ici Non, on va te le mettre en 0, 0, 0, 0. Là, et puis celui-là, on va faire delete. Voilà. Alors, euh, donc, voilà. Donc, c'est 0. Et là, il nous faut, donc, euh, voilà, ça. Donc, euh, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et puis, euh, deux atomiques à Sachant que ça, tu peux le remettre, parce que ça ne sert à rien. Voilà, alors, donc là, t'as juste à faire un deux atomiques à là, un diamant au milieu, de l'or là sur le côté, et ça au milieu, voilà. Donc là, c'est parfait, et ensuite, il nous faut des basiques contrôle-circuit. Mais d'abord, on remet ça. Mais à force, les craft, ils commencent à te coûter, mais... Elle a pas du cul, mais un truc de ouf. C'est quoi ça Tu during world gen. D'accord. Ouais, à force les craft, bah, j'ai plus que 5... C'est quoi ça Comment ça s'appelle refined, uh, uh, uh, refined Iron Ingot. C'est... Ah, j'en ai deux là. Euh, il en faut combien Il en faut deux. Avec des énergies tablettement, bon, ça, ça coûte pas hyper cher. Donc c'est plutôt cool faut de l'or, de ça et euh, de ça. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. là et donc là, si tu si ça, fais ça ça ça et ça ça voilà. Et donc là, après tu vas le recharger euh, bah, là-dedans, tu cliques là-dessus, tu fais hop là, tu recharges. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour recharger, on va bien voir. Et donc là, après on en refera euh, à l'extérieur des trucs pour sortir de la base. Notre, dans notre base secrète de la mort qui tue, qui est en fait pas si secrète que ça. Ok, alors... Euh bah c'est bon il est plein et donc là t'as juste à faire Regarde je vais me mettre au milieu de la base Hop et là t'as à faire hop 0 0 0 0 Donc lui 7, téléporte et hop là, c'est pareil, public, tu cliques. Ah non, on peut pas. Ouais, là, tu vois, tu fais ça, cette téléporte Et hop, tu arrives à ton truc. Et si tu veux faire un autre portail, c'est-à-dire qu'on va devoir encore refaire ça, ça, ça, non, c'est pas ça, ça. Alors ça, tu dégages, toi. L'état, ça nous aura pas servi de ouf. Euh, ouais, il nous faut aussi de ça. Il nous faut euh, de l'osmium, hop. hop, il nous faut huit, 8. 8 là, et il nous en faut euh, une. Hop, hop, un osmium, c'est parfait plutôt cool, on va aller le mettre dehors après. Alors, tu fais ça là, ça là, comme ça. Voilà, là t'en as neuf déjà. Et ensuite, t'as juste à faire ça. Ah non, il faudra d'autres choses. Je sais plus trop ce que c'est, après. Le reste, non, c'est un diamant au milieu, par contre. Et c'est deux atomiques à voilà. Voilà, voilà. Par contre, je sais pas du tout à quoi ça se sert de faire des pépites de diamants sans doute à rien d'ailleurs mais Hop. et là voilà ok alors ensuite là tu fais utilisation enfin U quoi et là ça il faut des steel casing et des électroniques circuits. alors électroniques circuit je sais comment ça se fait c'est avec de l'osmium que tu mets là dedans je crois j'en ai déjà c'est pas mal puis ça mais euh, de la casing j'en aurais pu attends utilisation ouais euh, non c'est pas là compresseur créateur, mécanisme osmium donc il faut 1, 2, 3, 4 osmium hop bon, si vous entendez du bruit derrière moi hein vous aussi je m'excuse pour la vidéo d'hier qui était en retard Enfin, ok, de la vidéo de. Ouais, hier, qui est en fait en retard. Euh, donc, voilà. Euh, C'est cool. Euh, comment ça se craft ça déjà euh, Smelting, nether, pig, iron, ore. Je sais pas si j'en ai. Je dois en avoir. Hein. Alors, nether, gold, or, nether, iron, or. Ther... Non. utilisation. moi ouais, j'en ai pas sinon ça se craft de corps déjà ça ouais ah voilà induction smelting iron et cold dust sachant que j'ai un petit peu de charbon ouais j'en ai un oh là là c'est la richesse Il faut, va falloir que je prenne du charbon. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. On va faire un nombre complet. Voilà. Hop. 16. Il nous faut un petit peu de fer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Hop hop hop voilà nickel alors euh, donc le faire tu retournes là tu sers à rien enfin non tu sers mais faut pas qu'on faut qu'on s'entende bien entre nous on s'entend bien augmentation pas du tout c'est qu'il arrive mon charme ah il arrive là il arrive là mon charme ah oui c'est parce que j'ai collé les machines bon c'est pas grave le bon charme hop ça doit être bien on est plutôt bien alors après c'est induction smelter tu mets ça et ça et là c'est cool parce que ça va te faire du refined Ironingot et on va pouvoir aller linker les deux portails. Ce qui est good. D'ailleurs c'est... Où... Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au village de Pinch. Donc euh, bah on va y aller. Bah, au pire, vous savez quoi On peut aller linker le portail au village de Pinch. Enfin faire un autre portail au village de PNJ. 3, ça fait déjà 2. Mm. Ouais. Attends. Il en faut encore 1 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il en faut 4 encore. Hop. Et là, il en faut 1, 2. Voilà. Et tu sais quoi, hop là, tu vas me faire ça. Hop. Il est où mon charbe Ah, j'ai faim. J'ai faim, j'ai mangé, j'ai faim des patates là. Hop, hop, voilà. on le sulfur. il sert carrément à rien. Hein. Bon, voilà, je me sais même pas si on a le, du sulfure. Si, ouais, bon. on a un petit peu là-bas. Je crois même qu'on avait déjà du charbon. On avait déjà 91 charbons pulvérisés. Ouais, donc bon, on va t'en prendre un stack. Et là, on va te prendre un demi-stack de fer. Voilà, merci. Mm. Voilà c'est parfait, je crois que c'est good. Ouais, c'est bon. Alors, donc là, non. L'osmium, il est haut. Mais on est con. Mais bon, on est con, les gars. Hein. C'est pour ça que j'ai pris le l'osmium en plus. Donc on avait dit... 1, 2, 3, 4. Là, euh, voilà. Alors, donc, on avait dit ça, ça, ça, ça. Voilà. Steel casing. Là, tu fais ça, into ça, comme ça. Voilà. Tu mets ça dans ça et c'est bon. Et donc là, en fait, on a juste. Je vais aller piquer une éolienne, savez quoi? C'est pour recharger, juste. Euh... Attends, ça se craft comment des élites euh, machin, là. Ouais, élite. Élite. Pourquoi j'ai grand moi Alors, élite. Ouais, qui se craft avec des basiques, ouais. Euh... Alors, Energy tablette, iron, euh, ouais, steel casing. Au pire, au pire, je dirais. Aujourd'hui, j'ai la flemme de crafter. Euh... Ah ouais, J'avais oublié ça. Hop là, voilà. Alors, tu mets ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'est cool. Bon, j'ai volé un Elite Energy Cube, mais. Euh... Bon, enfin, je me le suis volé tout seul. Hop. Là, voilà. alors, ensuite. Oh, ça va être plus simple d'y aller. Hop. Bon. on a 16 refinés d'ailleurs en ingot. on peut te les mettre là bon je le referai pendant le prochain épisode ça il n'y a pas de place non il n'y a pas de place on va te les mettre là et donc là il me faut bien sûr des câbles puis c'est bon allez go on va juste aller voler une éolienne aussi. Oui, bah c'est bon, hein. Euh, Quoique, peut-être un panneau solaire. Parce que de toute façon, je n'utiliserai pas trop le village. Alors que les machines, j'utilise un peu plus. Ouais, puis des panneaux solaires, j'en ai trois. Voilà. Alors. Alors. Hop. On vole un panneau solaire. On voit des petits câbles. Ah ouais. Alors juste un truc, c'est que vidéo setting, euh, render distance, on va te mettre ça en six, non quatre. Euh ouais. Euh, le village de Pinge, je crois qu'il était par là. Je suis pas sûre du tout. Mais alors vraiment pas du tout parce que vu que j'ai plus de waypoint moi. J'ai encore la minimap mais j'ai plus de waypoint. J'ai des vaches. Ah. Voilà. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, on l'a retrouvé. De toute façon, juste fait euh, hauteur que c'était, l'éolienne ne serait pas servi à grand chose. Ah, il y a de l'eau dedans quand même. Hein ouais, alors là panneau solaire, on peut te le mettre là ouais mais non, ça va faire moche au pire on va le mettre là derrière regarde on va te mettre le panneau solaire là derrière qui va direct dans un élite, qui va direct dans le téléporter frame est-ce que ça charge ça charge parfait c'est en train de tout casser chez moi Hop, hop. Ok, nickel. Et là, boum. ok, nickel, et regardez. Hop là. Et là, je terre où Dans la base. Et hop. Ah oui, mais non, mais il me faut aussi euh, ça, des gants qui s'appelle des, des L'odeur. Je sais pas si j'en ai. Chunk. Des chunk loader. Je suis pas de chunk loader. Regardez parce que quand je rentre, Bah ça s'enlève. Ah On est dans la merde mes petits là. Ah mais non. Non c'est juste que j'ai plus d'énergie. Je sais pas pourquoi j'ai plus d'énergie mais j'ai plus d'énergie. Ah, si, je sais. Regarde. Et là. Et là, si tu te branches. Là dedans. Que tu descends. Non, merde. Là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ok, c'est bon. Il n'y a plus d'eau. On dira qu'il y a de l'eau. On dira que ça ne verra pas. Hein. Hop. Tu mets un petit peu de cobble dégueulasse. Là. Voilà. Là, voilà. Un petit peu de câble. Tu me câbles tout, s'il te plaît, Michel. Hop. Hop. Et là. Boing. Hop. Et là, voilà. Alors, par contre, c'est chelou. Regarde. Il est, là. Il est, il est, là. Il est là. il est là. Il est pas là. Il est là. Il est pas là. Il est là. Il est pas là. Bon, bref. T'as compris le truc, hein très content bon les piles, ils ont une, une machine dégueulasse dans leur village mais ça je m'en fous puis en plus je me prends même pas les dégâts de chute c'est trop bien allez hop oh là là faut que, j faut que je paramètre tous mes contrôles encore Ah, ça c'est la merde alors entrer échappe Échappe, échappe, échappe, échappe W Ah la souris qui fait du bruit quoi Donc là xx Voilà c'est cool Bon bien sûr Le, le, le zoom qui marche plus C'est magnifique N le journée map mécanisme nous zoom C oh là là oh là là qu'est-ce que je déteste c'est quoi hop là ferme ta bouche voilà oh voilà oh oh par contre F1 merci hop là bah c'est nickel et donc là par contre pas forcément la peine de linker Genre, par exemple, le village. Je sais pas si on peut mettre des, des trucs. Des lettres. Je sais pas si on peut mettre. Ah oui, c'est cool Attends, je crois qu'on peut mettre. Genre, je sais pas moi. Euh, ville. Village. Hop. Et là Attends. Est-ce qu'on peut faire ça Cette téléporte. Oh, mais c'est trop bien zéro Hop, zéro Hop, cette télé... 7. Ah non, ça, on ne peut pas. Toi, je vais regarder. il mmh, y a plus de trucs base. Je crois pas. Non, il n'y a plus de base. C'est chelou. Ah, oui, attends. Et là, village. Est... Non, il n'y a pas. Attends. Donc là, on va faire village 7. Voilà. Et là, va falloir qu'on retourne à la base. Qu'est-ce que c'est que ça Beehive. Je gagne des abeilles. Là, là, là, là, là. On va à notre base du port de la montagne en gris c'est nous On arrive On est là bientôt Un de ces bruits dégueulasses, les portes. Hop, on, on galère pendant tout cet épisode. Oh, bon, déjà descend les escaliers, merci. Hop là, alors, lui, c'est quoi comme fréquence 7. Alors là, donc là, si tu vas à 00, 7 téléportes. Et donc là, si tu vas à village, 7 téléportes. Voilà. Et donc là, si tu vas 007, téléporte. Nickel. Alors, par contre, celle-là, delete. Celle-là, on va faire base. Hop là. Et celui-là, c'est base. Et donc là, par contre, si tu sais que ça, c'est village, là, ça te fait le téléporte. Mais là, c'est la base, ici. Donc là, si tu te téléportes à ta base, c'est nickel. Si tu veux aller dans ton village, c'est parfait. Voilà. Bon, là, c'est la nuit, donc... Euh, je vais vider le cube mais... Ouais ça, parce que là ça produit plus rien. Allez, salut. Pardon, c'est avec le téléphone. Oui bonjour, j'aimerais aller à ma base. Ah c'était dégueulasse, j'ai vu tous les tuyaux. Bon, j'espère que cet épisode où je galère euh, vous aura plu. C'est le dernier épisode de la semaine euh, avec euh, une vidéo par jour. Euh, et donc, euh, je suis désolée euh, parce que... Enfin, je m'excuse parce que j'avais dit que je, je voulais faire un jeu d'horreur. Mais euh, en fait, je croyais que je l'avais encore sur mon ordi, mais dans, le gros dans la grosse dés désinstallation de toutes mes merdes qu'il y avait sur mon ordi. Et bah il n'y était plus, donc euh, bah j'ai pas pu faire de jeu d'horreur. Euh, mais euh, bon, hormis ça, euh, voilà. Donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et moi je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit. Oui Allez, salut